Toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail Poissons et Ascendant Poissons dans votre horoscope de ce mois de décembre je peux vous annoncer d'ores et déjà que ça se passera plutôt bien hein, à part euh, pour certains euh, avec tes dissonances de Neptune, il faudra faire attention hein, à ne pas euh, euh, exagérer euh, certaines euh, attitudes, de dépendance ou de choses comme ça. Mais bon, on va surtout parler de Jupiter, la planète du sagittaire, donc qui est le, le signe du mois, parce que Jupiter rentre en Capricorne le 2 décembre, elle change de signe, et euh, à chaque fois, vous savez, elle donne le ton de l'année. Hein. Donc là, ce sera un ton euh, résolument pour vous les Poissons, que, un ton que vous aimez bien, c'est-à-dire euh, que le, le, le, le dénominateur commun de tout ce qui va se passer, ça va être euh, solidarité, entraide. Euh, euh, vous voyez. Euh, fraternité, enfin toutes ces choses que vous aimez bien parce que vous êtes, euh, vous, vous dévouez vraiment volontiers aux autres et avec ce jupiter euh, certainement vous aurez à vous dévouer à certaines personnes, de la même manière que certaines personnes se dévoueront à vous. Il est très possible que vous rencontriez quelqu'un euh, qui peut vous servir de modèle, qui peut être quelqu'un que vous allez regarder en levant les yeux, avec admiration, ou quelqu'un qui ne sera pas comme les autres et vous aurez envie de lui ressembler. Il peut y avoir une rencontre vraiment intéressante et qui vous change de ceux que vous fréquentez habituellement, et je parle là surtout pour le premier des décan qui reçoit également un bon aspect d'Uranus, or Jupiter et Uranus vont être en harmonie Là, tout ce mois de décembre et une partie de janvier, et il est très possible que vous soyez surpris vraiment par euh, une ouverture euh, sur le plan affectif, sentimental, amical aussi, hein, ça peut être aussi euh, dans le domaine amical. Donc ça va être comme ça à peu près toute l'année, hein, euh, disons que euh, vous êtes sur une rampe de lancement là, en, en ce mois de décembre, et tout le reste de l'année, vous ressentirez ces influx très positifs de Jupiter. On passe à Mercure hein, qui gère vos journées, vos horaires, euh, tout ce qui fait, euh, tout ce qui tisse hein, euh, une journée euh, ordinaire finalement, Mercure va se trouver à partir du 9 dans le signe du Sagittaire, qui est le signe le plus haut hein, dans votre thème. C'est le zénith de votre Zodiac qui représente votre carrière, les moments, les événements, les personnages même importants de votre vie. Donc on peut en déduire, soit que vous aurez un rendez-vous important, peut-être pour votre travail, peut-être que vous allez euh, euh, voir un, un éventuel employeur, hein, euh, on peut aussi en déduire que euh, vous aurez à discuter avec votre direction, votre hiérarchie, d'un euh, éventuel changement de poste, hein, euh, ou d'une promotion, euh, bon euh, voilà, ce sera vraiment quelque chose euh, à quoi vous accorderez de l'importance, hein, mais méfiez-vous aussi euh, des des problèmes que vous pourriez avoir avec l'autorité, hein? parce qu'un euh, mercure en, en haut du ciel, vous avez le sentiment d'avoir raison, hein? d'avoir raison sur les autres, d'avoir raison même parfois sur vos supérieurs. Donc euh, pensez-le, mais n'en dites rien, hein? euh, et n'ayez pas une attitude non plus euh, un petit peu supérieure, vous voyez, euh, ce n'est pas bon pour votre image, pas, je vous dis pas d'être dans l'humilité la plus totale, mais de respecter tout simplement euh, les limites hein, qui vous sont imposées par le fait que vous êtes employé, que vous avez affaire à un chef qui se prend peut-être trop au sérieux, c'est possible, hein, mais euh, bon, euh, euh, essayez de ne pas y accorder trop d'importance. Hein, avec mercure en haut comme ça, on accorde de l'importance parfois à des détails euh, euh, qui vraiment ne valent pas la peine qu'on s'arrête euh, sur eux. Hein. Euh, si vous voulez euh, contacter quelqu'un, prendre un rendez-vous, faire une démarche, euh, c'est le bon moment, vous, je ne pense pas que vous aurez beaucoup d'obstacles, mais je serai de vous, j'attendrai quand même que mercure soit en capricorne euh, à la fin du mois. On va parler d'amour avec Vénus parce qu'elle est bien placée aussi euh, ce mois-ci. Hein. Alors elle a déjà euh, eu son, son harmonie avec Uranus fin novembre, ce qui était bon pour les natifs de février, mais elle est toujours là euh, pendant deux trois jours au début du mois euh, en bon aspect euh, avec le premier décan. Ensuite sera le deuxième, puis le troisième. Euh, elle est en Capricorne, hein, et on a l'impression qu'elle trace un espèce de chemin lumineux, tendre, amoureux, pour Jupiter qui va amplifier tout ça quand il va passer sur les traces de Vénus. Donc cette Vénus en Capricorne, elle valorise l'amitié, hein. elle est censée valoriser l'amitié, les amitiés anciennes, les plus solides, les plus fidèles, euh, d'entre les fidèles. Peut-être que vous allez passer un, un, un des réveillons avec eux. Euh, en tout cas, euh, bon, l'amitié sera très présente euh, tant que Vénus sera en Capricorne. Euh, simplement, vous êtes parfois un petit peu négligent et vous oubliez d'appeler telle ou telle personne et euh, Bon, il euh, y a des moments où euh, l'autre en a marre d'être toujours celui ou celle qui appelle, hein? donc songez-y, pensez-y, essayez de vous manifester auprès de ceux qui sont vos amis et qui comptent sur votre présence. Ne pensez pas que vous allez les déranger, hein? ce serait idiot! Si ce sont vos amis, vous ne les dérangerez jamais! Euh, C'est... J'ai entendu beaucoup de poissons me dire mais non je l'appelle pas parce que je vais le déranger je sais non appeler parce que l'autre il est content quand ses amis se manifestent enfin bon euh, il faut entretenir les liens c'est je vous l'ai déjà dit d'ailleurs hein, et, et c'est encore plus marqué cette année ce mois-ci et dans l'année qui vient par la présence de des planètes en Capricorne et et je vous dis là, Jupiter vient d'y entrer, mais il n'y a pas que lui qui se, il n'y a pas que cette planète hein, qui se trouve en Capricorne. On en parlera au fur et à mesure, mais il y a aussi Saturne, il y a aussi Pluton. Hein. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, Vénus, euh, je pense que elle sera active euh, deux trois jours peut-être euh, hein, dans le mois, pas tellement plus. termine avec Mars qui est également très bien placée, hein, elle est même dans dans un des meilleurs secteurs de votre thème, elle est en Scorpion tout le mois, et euh, je pense que vous allez euh, être content de, de ce que vous faites, vous allez être content de vos actions, de vos décisions, euh, de la qualité de votre travail, euh, du fait que ce ne sera pas si difficile que ça, que vous n'allez pas pas voir le temps passer, hein, ça ira vite, euh, euh, vous attendrez les fêtes avec une certaine impatience, ça c'est sûr, euh, euh, parce que ce sera pour vous l'occasion très certainement de vous réunir, euh, comme beaucoup, hein, euh, mais peut-être que vous verrez des, des personnes de la famille que vous ne voyez pas souvent, que vous n'avez pas vu les autres années, mais bon, là cette année elles seront là. Il euh, y a un, un côté, il euh, y a des énergies vraiment très positives autour de vous, euh, et il se pourrait même que vous prépariez un voyage euh, pour, les, pour les vacances de, de Noël, euh, un voyage qui peut vous emmener pour certains assez loin, hein, puisque on est dans le secteur qui correspond euh, à, au lointain, à l'étranger, euh, euh, à, à la grande distance. Hein, donc bon, c'est une des interprétations, hein? ce n'est pas valable pour tout le monde, mais il est possible que vous prépariez, euh, vous prépariez un, un beau voyage. Euh, dernière possibilité, on peut aussi vous confier une mission, c'est-à-dire que, je ne sais pas, suivant votre travail, hein, euh, euh, on peut vous dire ben voilà, tu vas aller à tel endroit et tu vas faire telle chose, tu vas t'occuper de telle succursale peut-être? Enfin j'en sais rien, hein. je vous dis, ça dépend vraiment de votre boulot, mais le, le, le, si vous voulez, le, le, le truc de base, c'est on vous fait confiance. Et ça, c'est quelque chose quand même d'indispensable pour vous qui déjà au départ manquait euh, un petit peu de confiance en vous, hein, euh, bon, sauf si on vous a élevé, en en vous donnant tout le temps confiance en vous. Mais la plupart du temps, non, les poissons n'ont pas une totale confiance en eux et euh, ils ont l'impression que les autres n'ont pas non plus confiance en eux. Là, avec ce mars en scorpion, quoi que vous fassiez, on vous fera confiance.